Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode aujourd'hui après quelques semaines slash mois d'attente on va enfin pouvoir reprendre cette tâche un peu ingrate mais nécessaire de finir de peindre l'intérieur de ma grotte le principe est toujours le même et relativement simple. Je commence avec un pinceau dans les zones qui sont un peu difficiles, c'est-à-dire pour là, à côté euh, de la goulotte électrique. Et ensuite, je prends mon rouleau et je badigeonne plus ou moins le tout avec du blanc. Euh, tout d'abord, un grand merci à l'ami Antoine et à son copain qui nous ont filé deux pots de peinture blanche euh, qui nous aident vraiment à, euh, mais justement à pouvoir peindre. Euh, tout ça, avec un coût euh, relativement euh, bah, le plus bas possible. Euh, comme on le voit aussi, ce qui est chiant dans bah, cette peinture, c'est la pseudo préparation. Alors ici, le but de cette peinture n'est pas d'être ultra clean, c'est juste d'être propre et d'avoir un rendu, en tout cas au niveau euh, de la vidéo, qui soit relativement propre. Donc euh, j'ai enlevé tous les éléments à droite à gauche qui étaient sur mes murs et autour pour pouvoir y accéder et euh, bah, je mets un premier coup de badigeon euh, sur tout le haut de la surface. Je vais bien sûr après mettre une deuxième couche et le matériel qui est utilisé ici, bah, il est relativement basique et plutôt abordable. On a en gros un rouleau, un manche télescopique. Pour le rouleau on a bien sûr de la peinture blanche qui elle est plutôt euh, de bonne qualité qui recouvre vraiment bien et on a un bac à peinture qui permet euh, justement d'aller frotter le rouleau pour mettre le bon montant de peinture euh, toujours euh, sur le mur euh, On attaque bah, la dernière partie euh, de ce mur intérieur euh, et on voit déjà que ça fait une vraie différence au niveau euh, visuel d'avoir un petit peu moins de cette espèce de marron jaune dégueu euh, qui est bah, la couleur du Du bois qu'on a mis à l'intérieur et qui est vraiment pas génial euh, J'ai profité en fait d'un moment euh, un petit peu down au niveau des épisodes puisque je suis en train d'en préparer plein et je suis en pleine réorganisation de l'atelier mais pour pouvoir justement filer un petit coup de blanc un petit coup de propre comme ils disent Et ce qui va permettre bah, en, en tout cas de se sentir mieux souvent ça ben justement, ce genre de projet, ça n'a aucun euh, principe euh, euh, fonctionnel. C'est juste que euh, ben vous, vous vous sentez un petit peu mieux dans l'endroit où vous travaillez et c'est toujours une bonne chose. Avant, bien sûr, de clore ce mini épisode, ben je passe une deuxième couche pour avoir un blanc vraiment blanc ou pseudo blanc. Euh, et ce sera la fin euh, de ce mini épisode. En tout cas moi je suis très très content du résultat, alors il y a 2-3 bouts qui n'ont pas encore été faits mais qui seront faits dans les prochaines semaines. Euh, mais en tout cas je suis très très content du résultat, ça fait quelque chose de très très propre, et moi ça me donne encore plus envie de travailler et de vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà c'est tout, à bientôt et que la barbitude soit avec vous.